Les deux questions prennent racine dans le même terrain. Tu me parles d'autorité et c'est le terme qui résonne le plus en moi. L'autorité que tu te refuses. Parce que ça te fait penser à ton père. Parce qu'il y a une énergie, il y a une énergie masculine énorme derrière, quelque chose d'imposant de structurant mais d'enfermant l'autorité est ce que tu esquives et ta première question c'est la stratégie que tu as trouvée pour aller contacter la douceur derrière l'autorité je te le dis autrement jouer la petite fille, jouer encore la note, la mélodie de, cette, de cet archétype-là, ça te permet de contourner l'autorité. En gros, plus t'es mignonne, plus tu joues la petite fille, plus l'autorité, plus c'est ta manière d'amadouer l'autorité. C'est ta manière de ne pas te confronter de manière directe à l'autorité. En faisant ça, t'esquive euh, l'archétype de la sorcière. L'archétype de la sorcière, c'est celle qui utilise son pouvoir, mais contre une autorité à l'extérieur. Et tu ne, ta, tu ne veux pas te confronter. Tu veux tout le temps rester dans ce... Une, en fait, la petite fille, c'est une manière de jouer cet archétype-là. C'est une manière pour toi de ne pas... Euh, de, de, de te confronter sans te confronter de te confronter en étant en sécurité, de te confronter sans prendre une baffe par derrière. Donc, en même temps, tu es soumise à l'autorité, enfin, tu es soumise à l'autorité, parce que tu refuses de poser tes règles et ton autorité, par définition. Et en plus, tu te, euh, tu te livres à un combat sans merci parce que tu refuses d'exprimer en toi autre chose que la petite fille. Tu ne conçois la maturité qu'à la mort. Il y a un truc par rapport aux ancêtres, en fait. Alors, attends, je suis en train de louper un truc. Qu'est-ce que c'est Derrière tout le mail qui est bien construit, qui est joliment écrit, Il y a un côté, j'ai peur d'aller à l'extérieur. Et il y a un lien entre autorité et kilo. Ok, ça y est. Il y a une douleur. Pourquoi tu as construit tout ce système-là que tu me décris à, tra à travers ce mail C'est pour ne pas aller voir une douleur. Tu... Tu hésites. Enfin non, tu n'hésites même pas. Tu préfères t'enfermer dans un monde euh, de tendresse, de spiritualité, qui te rassure avec une définition spécifique de la spiritualité. Et pour toi, la spiritualité, ce n'est pas autre chose. Et pourquoi ce n'est pas autre chose Parce que cette autre, cette autre chose ou ces autres choses te montreraient d'autres facettes te montrerait la douleur que tu te caches. Que tu refuses de vomir. Une douleur que tu refuses de vomir. Tu t'es débattu, mais tu n'as pas réussi à trouver la force pour réellement te défendre, et depuis, tu mets de côté ton autorité, tu mets de côté de la force que tu as réussi à sortir, mais qui n'a pas eu d'effet, et pour toi le fait, le, le fait que ça n'a pas, pas eu d'effet, ça veut dire que tu n'as pas besoin de la sortir. Tu n'as pas besoin d'être dans ton autorité. Tu n'as pas besoin de... Tu n'as pas besoin de... Mettre les pieds sur la table, en fait. Monter sur des grands chevaux, comme on dit. Ouais, précisément l'impuissance, la violence. Très bon terme, très juste. Merci. Tu te débats dans une chaîne. Tu es prisonnière d'une chaîne que tu as toi-même construite. Tu t'emprisonnes dans un monde beaucoup trop doux te fait esquiver ce que tu perçois comme étant de la violence. Mais tu ne le perçois comme violent que parce que tu mets énormément de rigidité à construire et à maintenir ce monde de bisounours. Et effectivement, ça empêche totalement d'avancer. Ce n'est pas violent. C'est violent uniquement parce que tu ne, pas, euh, tu ne laisses pas jaillir des énergies à travers toi. Tu n'assumes pas d'autres énergies que celles de la tendresse, de l'amour et des bisounours. C'est ta manière de poser ton mental et c'est ta manière de poser tes dogmes. Sous couvert de bienveillance, tu te fais du mal. Tu continues à te faire du mal. Depuis ce jour précis. Tu ne perçois que cette porte de sortie. La spiritualité avec ta définition précise de la spiritualité. Hmm. Peur de l'intensité Très juste aussi Il est temps D'écouter autre chose en fait Il y a une partie de toi qui vibre J'ai envie de changer J'ai envie de vivre autre chose que ce que je vis et en même temps, je n'ai pas envie, parce que je ne suis pas prête à abandonner ce qui pour moi est cher. Voilà ce que ta structure me raconte. Et pourquoi je ne suis pas prête à l'abandonner Parce que sinon, je vais trahir le clan familial. Et surtout l'autorité paternelle. Tu, tu ne te bases qu'autour de cette autorité qui n'existe que dans ton esprit mais qui pour toi est réel. Ça ne veut pas dire que c'est pas faux, que ce n'est pas, pas vrai. Ça ne veut pas dire que c'est illusoire. Ça veut juste dire que c'est dans ton esprit. Et que c'est toi qui maintiens cette chaîne. Voilà. Là, je sens que tu touches quelque chose. Je sens que dans la structure du groupe, il y a quelque chose qui a été touché. Une énergie qui est en train de s'installer. Oui, c'est ça. Reconnais-toi, voilà ce que ça me dit, voilà ce que ça m'envoie me comme information, reconnais-toi, arrête de te t'enfermer dans un monde qui en fait ne te correspond pas, dans un monde dont les définitions ne te correspondent pas. Voilà la maturité. je vais te dire ça autrement comment apprécier le sucré en mangeant aussi du salé parce que la touche sucrée à la fin d'un plat salé est ce qui, fait, ce qui te fait apprécier cette douceur si t'aimes le plat épicé un plat épicé ce sera épicé si tu veux peu importe et c'est parce que tu... si je, je mets ça, je mets cet exemple, cette image dans le quotidien, c'est parce que tu acceptes d'aller voir des aspects de toi qui sortent de tes schémas habituels, qui sortent de cette bisounourserie, qui sortent de ce côté tendre à outrance, que tu vas pouvoir d'autant plus apprécier. Le côté de tendre quand, quand tu vas y retourner. C'est vraiment de la pure rigidité. Du pur mental, de la pure rigidité. Tu refuses de voir autre chose que ça. Sous la tristesse, il y a autre chose. Va contacter ça. Voilà. Merci beaucoup pour ta question, Ali.